Stop Avant de commencer cette vidéo, j'ai quelque chose à vous dire. Vous pouvez retrouver ma formation pour apprendre à créer vos propres workouts, vos propres séances et votre propre programme de CrossFit en cliquant sur le lien qui s'affiche juste au-dessus. Allez, checker, ça vient de sortir. C'est moi qui l'ai fait, c'est super cool. <rire> Hello J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est dédiée au CrossFit comme vous le savez déjà. Je suis très contente de vous retrouver. Euh, alors Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le petit pouce bleu et à activer les cloches si vous voulez euh, entendre euh, mon prénom euh, quelque part. Genre euh, Dunia, elle est là, c'est parti, nouvelle vidéo. Tac, tac, trop bien. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, on va parler d'un truc euh, que, qui est important dans le CrossFit. Si un jour vous passez le level 1 ou si vous voulez le passer, c'est important de le savoir. Euh, si vous voulez juste vous instruire c'est important de le savoir, si vous voulez vous entraîner performer c'est important de le savoir donc en fait c'est important de savoir <rire> ce que je vais vous dire, c'est super important de toute façon il n'y a pas de choses qui ne sont pas importantes mais ça c'est vraiment important donc du coup on va parler aujourd'hui des 10 qualités physiques dont vous aurez besoin pour performer au crossfit que vous soyez débutant, intermédiaire, rx, elite, super master, master plus plus tout ce que vous voulez, il vous faudra connaître les qualités physiques dont vous avez besoin Parce qu'en fait, bien souvent, les gens, et je dis les gens mais j'en faisais partie au début Les gens viennent faire du crossfit mais sans savoir exactement ce que, à quoi ça sert Alors déjà pour commencer, euh, la polémique, eh oui le crossfit est-ce que c'est un sport, est-ce que c'est pas un sport Moi je vais donner mon avis sur la question. Je suis mitigée et je suis partagée. Je suis partagée par le fait qu'il qu y ait des compétitions. Par rapport au fait qu'il y ait des compétitions, pour moi, c'est un sport. À partir du moment où il y a une, une, une catégorie compétitive, ça reste un sport. Euh, maintenant, le terme sport, je ne suis pas sûre qu'il soit bien choisi pour euh, le crossfit. Parce qu'en fait, déjà d'une part, vous allez voir qu'il y a tellement de qualités physique que du coup, pour performer dans ce sport, c'est très compliqué. Et parce que... Euh, pour moi, le crossfit, ça reste énormément de, de qualité physique à travailler pour améliorer un autre sport. Comment le dire pour que vous compreniez Pour moi, le crossfit, ça peut être un très bon sport pour la prépa physique d'un joueur. Euh, d'un joueur euh, en volley, d'un joueur euh, en, en basketball par exemple. Euh, demain, euh, alors je suis en rapport avec des joueurs pro, mais demain, si je devais euh, arriver à la, à la NBA... Et entraîner un joueur de la NBA. Je suis persuadée qu'avec mes techniques de travail, je devrais devenir meilleur que ce qu'il est aujourd'hui. Pourquoi Parce que euh, en faisant du crossfit, hein, j'entends. Je suis pas en train de, de, de vendre ma méthode. Je suis juste en train de dire que en lui faisant faire du crossfit, je suis persuadée qu'il va s'améliorer. Et je suis même persuadée que c'est ce qu'ils font aujourd'hui, parce que les grands joueurs, les grands préparateurs physiques, en tout cas les préparateurs physiques d'aujourd'hui, utilisent des techniques de crossfit. Donc, je suis un peu mitigée. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas réellement d'avis sur la question. Tant qu'il y a de la compétition, pour moi, ça reste un sport. Bon, c'est pas un sport fédéral, mais ça reste un sport. Donc, pour le coup... Voilà, Je sais pas, moi donnez-moi votre avis en commentaire Dites-moi un petit peu ce que vous pensez vous, Est-ce que vous pensez que c'est un sport, est-ce que vous pensez que c'est pas un sport euh, Commentez-moi tout ça là Mais un peu à la cool, genre pas de débat euh, interminable Mais euh, dites-moi un peu ce que vous en pensez Mais aussi euh, détaillé Parce que ça sert à rien de me dire non c'est pas un sport Et sans le détailler Aujourd'hui on va parler des qualités physiques Dont vous allez avoir besoin pour performer en crossfit Dieu sait qu'il y en a beaucoup, il y en a 10 Il y a 10 qualités physiques Et du coup on va les voir ensemble parce que c'est important dans la prépa physique. D'ailleurs, dans la formation que j'ai créée, il y a des tests qui sont liés à ça. Mais c'est important dans la préparation physique de connaître, euh, de connaître ces qualités-là. Les qualités que le sport vous demande. Admettons, demain, vous voulez faire du volet. Vous voulez être pointu, donc l'attaquant. Qu'est-ce que vous allez devoir mettre en place pour. Faire en sorte que euh, votre qualité physique s'améliore pour euh, votre euh, poste là, donc euh, explosivité, puissance, extension de la hanche, vous voyez ce que je veux dire C'est important de savoir exactement ce dont vous avez besoin et ce dont vous allez devoir travailler. La première qualité physique c'est l'endurance cardiovasculaire et respiratoire, ça ça va être tous les efforts intenses et cardio tels que l'anaérobie lactique et alactique euh, tout ce qui est sprint, par exemple, si vous faites du sprint sur du rameur, sprint euh, sur euh, une piste. En fait, ça, c'est vraiment le, le, la capacité à votre cardio à s'adapter. Donc ça, c'est important que vous le travaillez parce que ça fait partie de la première des qualités physiques qu'on vous demandera. c'est Vraiment, euh, cette capacité-là respiratoire. À quel point est-ce que vous pouvez respirer lorsque votre cœur et, et, et vos poumons sont fatigués après tel ou tel effort Donc évidemment, il va falloir travailler ça. En Ensuite, le deuxième, c'est l'endurance. Je vous vois déjà, je vous vois déjà faire. Ouh, on va nous parler de course à pied. <rire> bah ouais les gars, j'y peux rien, je suis obligée. C'est, une étape importante hein, la course à pied. Hein. Il faut aller courir, il faut faire du rameur longue distance, il faut faire de l'aérobie. il faut faire du, du long, il faut faire du long. Euh, vous allez retrouver tout le temps du long en fait. Et maintenant, encore plus maintenant dans les compétitions. Hein. Dans les compétitions, ils sont malins les gars. Hein. Ils font, ils mettent de la longue distance. Partout quoi. Il y a tout le temps, tout le temps la longue distance. Si on regarde un peu les CrossFit Games de lala qui se sont passés les derniers, euh, vous avez vu le nombre de fois ils ont couru Ils ont fait le trail à 200 5 km, euh, Miss c'était 10, 10 km. Euh, ensuite, ils ont fait aussi un workout où il fallait courir euh, la petite montagne, c'était 400 mètres euh, approximatif, mais c'était une pente comme ça. Euh, et ils ont eu celle où il y avait le, le sac, il fallait courir pareil, c'était une pente comme ça. Vous voyez, il faut courir. Là, là, là, il n'y a pas le choix. Vous pouvez courir avec, si vous voulez, votre femme <rire> sur l'épaule. Ou, je sais pas, votre enfant, ou un sac à dos, ou sans rien même, mais allez courir, allez faire un peu de longue distance, ça vous fera du bien Ensuite, il faut de la force. Donc, euh, de la force, qui dit force, dit euh, le cycle de force. Euh, euh, travail euh, en charge lourde, travail en excentrique concentrique, travail en tempo, mais il faut travailler sa force. Travail en strict. Encel push-up strict, pull-up strict. Voilà, tout ça, c'est vraiment important de travailler sa force parce que euh, si vous n'avez pas de force, malheureusement, vous n'aurez ni d'endurance de force et vous n'aurez pas la possibilité de lever les charges dans les workouts. Ce sera dur, donc il faut augmenter sa force pour augmenter aussi l'endurance de force, c'est important. Ensuite, on a la qualité physique, souplesse. Et oui, souplesse, on vous parle beaucoup de mobilité, d'étirements. Et oui, il faut être souple parce que la plupart des mouvements qu'on fait nous en crossfit, ils ont, ils ont vraiment cet aspect souple, euh, Souplesse et profondeur du mouvement. Par exemple, l'overhead squat, est-ce que vous avez déjà vu un mouvement plus souple que celui-là Il faut descendre sur les ligne des genoux, il faut redresser la poitrine, il faut avoir les bras au-dessus de la tête. Enfin voilà, c'est vraiment un mouvement qui nécessite énormément de souplesse. Donc il va falloir travailler votre mobilité. Alors, une mobilité souplesse, c'est pas mordre. Il n'y a pas d'homme Je pense que vous devez. Vous gardez 5-10 minutes le soir Devant votre télé Vous faites quelques étirements Ça vous fera du bien Vous localisez si vous voulez Un soir la chaîne postérieure, Un soir les boules, Un soir la cheville, et puis, et puis on y va comme ça C'est important surtout pour les gens Qui ont une très mauvaise souplesse Parce que le problème c'est que Si la qualité physique Que vous n'avez pas c'est la souplesse Bon chance hein. Franchement bon chance Parce que vous, vous, Il y a un pas de choses Que vous ne pourrez pas faire Et c'est relou Du coup ça va vous bloquer Alors que c'est parce qu'il y est De plus difficile à travailler Donc souplesse on bosse, on s'y met. Ensuite, ma qualité physique préférée ever. Et si vous me connaissez, normalement, vous la connaissez. C'est la puissance. Donc, la puissance, ça va vraiment être tout ce qui va vous permettre de... de d'exploser quelque chose dont l'haltérophilie, malheureusement, pour ceux qui n'aiment pas trop ça, l'haltérophilie, c'est vraiment un sport de puissance dans toute sa splendeur. Euh, le sprint, c'est le sprint très court, c'est un sport de puissance également euh, et il va falloir travailler un petit peu ça parce que sans puissance, tout ce qui est gymnastique, c'est pareil, c'est un peu relou. Bon, après, il y a toujours les gens qui s'en sortent par rapport à leur force et tout, mais, mais c'est vrai que c'est important d'avoir un peu de puissance pour faire une grosse extension de hanche et monter en haut. Et euh, voilà. Donc, la puissance, c'est à travailler, à travailler. Et ça, c'est pas la plus facile, à mon goût. T'as l'impression que c'est... Euh, et c'est pas une insultante. T'as l'impression que c'est au niveau du cerveau que ça bloque un peu, que le cerveau veut pas comprendre qu'il y a un impact, tu vois, il y a un truc qui, qui se passe assez violemment. Et donc, du coup, je pense que c'est un peu compliqué parce que si c'est au niveau des, des connecteurs, ouais, c'est un peu plus compliqué. Moi, en tout cas, pour avoir coaché pas mal d'athlètes de, de, et pour en avoir encore aujourd'hui, euh, c'est le cas de Lucas, d'ailleurs, vous voyez un peu souvent sur mon Instagram, mais Lucas, quand je l'ai eu, il n'était pas puissant du tout, du tout, du tout. C'était un nageur. Euh, Franchement, c'était dur. J'ai été dure avec lui. Euh, maintenant, je, je me rappelle, maintenant. J'ai été dure avec lui. Et, et, et à l'époque, moi je l'ai pris à trois ans déjà. Donc à l'époque, j'avais pas encore la notion de de ça, là, que la puissance, ça mettait du temps à, à, à, à s'acquérir. Et du coup, j'ai été un peu dure avec lui. Mais au final, maintenant, ça va. C'est pas mal. Mais il est toujours pas puissant. Genre, c'est toujours pas un intérêt puissant. Pourtant, on a beaucoup travaillé sur ça. Donc, je pense pas que quand on n'est pas un intérêt puissant, je suis pas sûre qu'on puisse le devenir euh, au plus haut sommet. Mais je pense qu'on peut quand même très largement l'améliorer. Bon, ensuite, on a la vitesse. Hein, la vitesse, notamment la vitesse d'exécution. Euh, ça, ça se travaille... Euh, de différentes manières, hein. mais euh, la vitesse d'exécution, par exemple, passer euh, de 10 to bar directement à des burpees, tu vois, plutôt que de faire 10 toes sous pardon, genre euh, se reposer et repartir. Là, ça va être vraiment le travail en de vitesse. Évidemment, il y a le sprint aussi qui va faire en sorte que ça va l'améliorer, mais je pense que quand on parle de qualité physique, vitesse, bah, c'est plus euh, genre euh, la, ma capacité à aller vite, genre. À aller vite, en tout cas en crossfit, ma capacité à aller vite sur quelque chose, vite sur un mouvement. Pourquoi est-ce que quelqu'un mettra, fera 30 burpees en une minute et l'autre à côté en fera 15 parce qu'il y en a un qui était plus rapide. Voilà. Donc travailler la vitesse. Coordination. Alors coordination, c'est un délire. Coordination, c'est un délire. Alors, les gens qui n'ont pas de coordination, ma main. Ah c'est chaud, hein. franchement, c'est chaud. C'est pareil, hein. la coordination, c'est chaud. Hein. Euh, malheureusement, on n'a pas le choix parce que quand il faut qu'on fasse une extension de hanche, et au moment où de l'extension de hanche, tac, il y a un tirage et il y a des, une montée d'épaule et il y a un passage en dessous. Ça, ça c'est de la coordination. Hein. Tout ça, c'est de la coordination. Du coup, euh, ouais, il y a un gros travail hein, sur ça à faire, hein, les gars. Un gros travail sur ça. Comment améliorer une coordination Bah, il y a plein de mouvements en fait qui améliorent la coordination. Je pense à. Par exemple, les gens qui n'ont pas de coordination, ils ne sont pas capables de comprendre que quand on court, c'est main opposée, bras opposés, paf, paf, paf. Et bien souvent, on va les voir faire ça, tu vois. Et, et en fait, peut-être décomposer les mouvements, comprendre que tac, faire une pause, tac. En fait, il faut que le cerveau, il comprenne pour les gens qui n'ont pas de coordination. Donc, je pense que la décomposition des mouvements, c'est ce qui est le plus important. D'ailleurs, ça a été pendant un moment... Bon, ça l'est encore. Mais ça a été pendant un moment ma spécialité de décomposer les mouvements parce que il y avait des gens qui comprenaient pas. Et c'est souvent ceux qui n'ont pas de coordination qui ne comprennent pas. Donc, du coup, on compagne une très bonne coordination. Donc, du coup, je pense que la décomposition, c'est un bon deal pour travailler la, la coordination. Bah, ensuite, on a l'agilité. Euh, l'agilité, ça va être, par exemple, une échelle de rythme. Quand vous posez les chaînes de rythme au sol, tac tac tac tac tac bah ça c'est de l'agilité. Quand tu vas sauter sur une box aussi, c'est de l'agilité. Donc il faut il faut travailler ça parce qu'on en a besoin, parce qu'on en a besoin sur pas mal de pas mal d'exercices en fait. Beaucoup plus bas les up c'est de l'agilité. Ouais, je pense les appuis au sol. Voyez les footeux là, quand ils ont des petits des petits panneaux avec leurs ballons de foot et les petits plots, tac tac tac tac tac, pareil c'est de l'agilité. Je pense que quand même dans le crossfit, il y en a quand même pas mal d'exercices qui nécessitent de l'agilité. Donc pour le travail, bah, je viens de vous le dire, hein, euh, les échelles de rythme, je pense qu'il n'y a, a pas mieux. Les appuis au sol, les demi-tours. Euh, Instant walk avec euh, des, des petits... Euh, euh, ah, je trouve pas mon ça m'énerve. Euh, des, des petits obstacles. Wow. Des petits obstacles, bah, ça c'est de l'agilité. Donc euh, c'est peut-être ça que vous pourriez faire, rajouter euh, pas forcément des obstacles en Einstein parce que là, il faut avoir un, un niveau. Mais par exemple, se mettre contre un mur en Einstein, mettre des plays par terre et monter dessus, descendre, ben, c'est de l'agilité. Donc euh, peut-être rajouter cet aspect-là dans les, dans les exercices pour augmenter votre niveau du mouvement en question. Ensuite, on a la question... D'équilibre. Celle-là aussi, elle est importante. Le Einstein, c'est de l'équilibre. Trouver son équilibre, son centre de gravité. Ça, et pour ça, il faut travailler la proprioception. La proprioception, c'est la conscience, quand vous avez conscience de votre corps dans l'espace. Ça veut dire, par exemple, si vous fermez les yeux, et si vous vous mettez sur... Euh, un petit euh, on appelle ça des coussins waouh mais vous savez les coussins qui sont pas très gonflés là si vous, vous fermez les yeux et que vous vous mettez dessus est-ce que vous êtes capable de genre de vous retenir ou est-ce que vous allez tomber et eh ben si vous tombez très facilement c'est que vous avez une mauvaise conception donc c'est qu'au niveau de l'équilibre c'est pas ouf euh, donc vous allez pouvoir travailler ça euh, qu'est-ce qui nécessite aussi de l'équilibre en CrossFit le Overhead Squat le Overhead Squat typiquement le Snatch le Squat Snatch il faut de l'équilibre, hein, pour, euh, pour, déjà, pour réussir à rester dans ses talons, pour garder la poitrine haute et pour pouvoir remonter sans faire tomber la barre devant, Il faut de l'équilibre. Donc, euh, donc, voilà, l'équilibre, c'est quand même une qualité physique qui n'est pas euh, négligeable. Il ne faut pas la négliger. En tout cas, je ne pense pas qu'il faut la négliger. Essayez de la travailler, de travailler votre équilibre par rapport à ça. Le handstand, c'est quand même l'un des mouvements qui nécessite le plus d'équilibre en croissant. À, à mon goût. À mon goût, ouais voilà. Et pour terminer, la précision. Alors, celui-là, c'est... C'est genre celui que vous auriez jamais pu trouver. La précision. Euh, on nous demande d'être précis. Quand vous réfléchissez, quel sport nécessite de la précision euh, Les sports de tir euh, Les sports euh, de lancer De javelot et tout Ça, ça nécessite de la précision. Ça veut dire que vous avez un, un espace comme ça. Il faut, il faut tirer. dedans. il ne faut pas tirer à gauche, il ne faut pas tirer à droite. Bah, pour le crossfit, il y a certains mouvements qui nécessitent de la précision. Je pense notamment euh, au wall ball. Le wall ball, il doit être poussé la cible, il doit pas toucher en haut ni en bas il doit toucher la cible, le bar, les deux pieds doivent toucher la barre, pour le GHD sit-up, je dois toucher le sol et je dois remonter, pareil, je dois être précis, il y a plein de il y a plein d'exercices qui nécessitent de la précision. Après la précision, je pense que ça s'acquiert avec la pratique. Plus vous allez pratiquer, plus vous serez précis. Je pense que c'est ça, sincèrement je pense. Parce que là j'ai pas d'exercice de précision. Peut-être vous vous en avez. Si vous en avez, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Là sur le coup, j'en ai pas. Et euh, j'en trouverai forcément une fois que j'aurai terminé cette vidéo. <rire> c'est sûr. N'hésitez pas à commenter. Euh... Euh, vos qualités physiques, celles que vous préférez Moi personnellement je suis grave dans la puissance Je suis pas du tout dans la force Et j'ai pas de force pour une femme De, ma, de mon envergure J'ai beaucoup de puissance, je pense que je suis très précise aussi J'ai beaucoup de précision euh, J'ai une bonne endurance euh, Et, euh, et qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai une bonne agilité, je suis plutôt agile commentez vos quatre qualités et puis, euh, celles que vous détestez le plus, genre celle que vous ne travaillez pas et que vous êtes un peu nul. Moi, c'est la force personnellement, mais je travaille dessus. Donc, euh, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram de Gaëlle Achère et sur Facebook et sur mon site internet de Je vous y attends et vous pourrez retrouver la nouvelle formation, comme je vous le disais au début, et le programme personnalisé. Encore suite, donc n'hésitez pas à vous y rendre Je vous fais plein de gros bisous Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la cloche Et on se revoit bientôt, bye